Gérer son temps quand on est millionnaire. Bonjour, je m'appelle Ola Ziga, expert en investissement à haut rendement. On me dit souvent, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire ça. Et je pense que ça t'est déjà arrivé de dire, je n'ai pas le temps de créer un business. Pourquoi Parce que j'ai un travail, parce que j'ai une famille, parce que je passe beaucoup de temps dans les transports. Ou tout simplement, j'ai pas le temps de faire mes documents administratifs, j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, même je n'ai pas le temps d'aller chez le médecin. Pourquoi Parce que je travaille du lundi au vendredi et j'ai très peu de temps de repos. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que les millionnaires n'ont pas plus de temps que toi. Les millionnaires ont une journée égale à la tienne qui est de 24 heures et une semaine de 7 jours. Donc c'est quoi la différence entre les deux la seule différence, c'est la manière dont ils vont gérer son temps. La manière dont ils vont gérer leur temps. Donc, imagine-toi par exemple que tu as une journée où tu as tout le temps du monde pour faire tout ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu vas faire ce que tu as dit que tu allais faire il y a un mois Par exemple, est-ce que tu vas aller à la salle de sport pour t'entraîner plus longtemps parce que ta journée est remplie et que tu as tout le temps du monde Est-ce que tu vas créer ce fameux site internet que tu voulais afin de partager ta passion, afin de partager ton talent et ce que tu sais faire aux autres, est-ce que tu vas le faire Pas sûr. Maintenant, je vais te partager, moi, ma vision de la gestion du temps, comment je gère mon temps exactement et est-ce que, je dis les phrases qu'on entend souvent, je n'ai pas le temps de, car. Mais avant ça, si tout ce que je suis en train de te dire te parle, si toi aussi, tu as des personnes qui disent tout le temps, je n'ai pas le temps, parce que je suis « overbooké », comme on dit, je n'ai pas le temps parce que je suis sollicité de toutes parts, partage-leur cette vidéo car ça pourrait leur être de précieux conseils. Donc maintenant, comment moi, je gère mon temps Donc, je gère mon temps de plusieurs manières. La première manière, c'est en fonction des priorités. Je regarde quelles sont les priorités dans ma journée. Qu'est-ce que je dois faire en premier Qu'est-ce que je dois faire en second je liste généralement tout ce que je dois faire dans la journée et je m'y attelle. je l'applique. Par exemple, une des choses que je fais tous les matins, c'est ce qu'on appelle le « savers ». Le « savers », c'est un rituel qui a été inventé ou plutôt qui a été diffusé par une personne qui s'appelle Al Erol dans un livre qui s'appelle « Miracle Morning », qui permet d'élever ton niveau d'énergie au maximum très tôt le matin. Non seulement ça te permet d'élever ton niveau d'énergie, mais ça te permet d'avoir une clarté d'esprit. Et c'est pour ça que ce rituel, il faut le faire dès le matin. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours, tous les matins et que je ne rate jamais. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir une vraie discipline. D'ailleurs, si tu me suis sur mon compte Instagram, olali underscore ziga, tu verras que... Je le fais vraiment puisque je m'engage à le dire chaque jour à la communauté. Ça, c'est hyper important d'avoir une discipline et d'avoir un rituel matinal. Donc ça, ça fait partie de la gestion du temps. Je m'accorde un certain temps pour faire cela. Donc ça peut être un temps très court, comme 6 minutes, et ça peut être un temps un peu plus long, comme 60 minutes. Après, qu'est-ce que je vais faire Juste après, je vais regarder dans ma journée, quelles sont, comme j'ai dit tout à l'heure, les priorités. Donc moi, en tant que trader professionnel, la première chose que je vais faire, c'est lire. Donc je vais lire les nouvelles dans le domaine des investissements. Je vais lire dans les nouvelles dans le domaine aussi de la géopolitique, de la macroéconomique. Pourquoi Parce que ça va toujours avoir un impact sur mes recherches et sur mon travail. Donc c'est hyper important pour moi de prendre un temps de lecture. Ce temps de lecture ne va pas être très long. Il va durer, par exemple, 25 minutes. Ensuite, après ce temps de lecture, je vais regarder dans mon outil de trading quels sont mes investissements courants, quels sont les résultats que j'ai eus la veille, quels sont les résultats que j'ai depuis une semaine, depuis un mois et comment je vais pouvoir me positionner sur le marché ou sur les marchés financiers. Donc ça, c'est pareil, ce que je vais faire tous les matins. Encore une fois, ça va prendre maximum 25 minutes. Donc après, tu pourras te dire… Mais qu'est-ce que je fais du reste du temps, de la journée ben, Il faut savoir qu'après avoir fait tout ça, j'ai fait les choses les plus importantes dans ma journée professionnelle. J'ai fait les choses les plus importantes. Ce qui signifie que si ma journée s'arrête, s'il y a un imprévu, si je dois par exemple aller à l'hôpital ou quoi que ce soit, j'aurais quand même été productif dans ma journée. Ensuite, après ça, bien entendu, je vais commencer à parler à mes collaborateurs je vais faire ce qu'on appelle la gestion de l'entreprise. Ça, c'est du côté professionnel. Maintenant, après ça, comme j'ai commencé ma journée tôt le matin, au final, ma journée termine très tôt. Ma journée termine dès que le début d'après-midi commence. Donc ensuite, après ça, j'ai tout le temps du monde pour faire mes activités, les activités qui me passionnent, comme la danse, par exemple, comme le piano, ou comme aller faire une balade ou marcher. Donc ça, c'est la gestion du temps qui m'est propre. Chaque personne doit avoir une gestion du temps qui est propre à son fonctionnement. Si tu préfères avoir une journée qui commence à 8h et qui finit à 18h, libre à toi. Moi, j'ai choisi cette gestion parce qu'elle me convient vraiment et parce qu'elle me permet d'être plus libre. Donc voilà, tout ça, c'est la gestion de mon temps en tant qu'entrepreneur millionnaire mais c'est une gestion qui est vraiment propre à comment je suis et à comment je fonctionne et ce qui me permet d'être le mieux dans ma peau et dans mon travail. Maintenant, toi aussi peut-être tu te demandes comment faire pour gérer ton temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu connais des gens qui disent tout le temps aussi qu'ils n'ont jamais le temps. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, beaucoup de fois, ces gens-là sont des personnes qui ont le temps de faire d'autres choses. Peut-être que toi aussi tu fais partie des gens qui ont regardé toutes les saisons, les huit saisons de Game of Thrones. Ça signifie quoi Ça signifie que tu as eu le temps de regarder autant d'épisodes, des dizaines et des dizaines d'heures, alors que tu dis que tu n'as jamais le temps pour juste créer un site internet, uniquement passer plus de temps avec ta famille. Pourquoi Parce que tu es pris par ton travail. Mais si tu as le temps de regarder quelque chose comme ça, c'est que tu as le temps de créer beaucoup, beaucoup de valeur et beaucoup d'argent lorsque tu as une idée et que tu veux la développer. Maintenant, par rapport à tout ça, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de découvrir des solutions qui sont adaptées à ton besoin, à ton business et à tes investissements pour avoir de très bons résultats, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous afin de pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir discuter des stratégies et de tout ce qui est adapté à ton profil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. Bye.